L'homme a besoin de se sentir fier, de se sentir au-dessus des autres, de se sentir désiré. L'homme regorge d'amour propre, et il a un fort besoin de s'affirmer, de s'exprimer. Face à ce besoin, il faut vanter le produit à partir de spécificités précises. La marque, tout d'abord, peut être un vecteur d'achat, si elle bénéficie d'une forte notoriété, ensuite on peut évoquer le prix élevé, l'esthétique du produit. Il faut que le client se sente flatté s'il achète le produit, qu'il puisse s'en et se sentir à la mode.